Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite, la deuxième partie de la présentation de mes decks. On va en faire quatre, on va faire le Harpy Marinces Exodia Gadget, parce qui fait chaud. Et c'est tout, ça suffit juste de ce qui fait chaud. Bon, alors on va commencer par le petit deck Marincess des familles. Et on va commencer avec l'extra deck. Alors, tac-tac, hop, on cache la surprise, la surprise. Alors, on a le mollusque bleu euh, Marincès, du coup, et on va faire la mise au point, surtout. Voilà. Alors, du coup, on commence avec l'extra deck, comme j'ai dit, et avec la première, le mollusque bleu Marincès, euh, en x1, et après, derrière, on a trois anges des mers Marincès, hop, un mage Splash, une anémone Corélienne Marincès, une roche marbrée Marincès, parce qu'elle coûte assez, trois cœurs de cristal Marincès, et un cœur, euh, trois, pardon, trois coeurs de merveille. main c'est pour terminer. Récif grande de bulle marinces. Voilà. Alors, le deck tourne assez bien. Il se défend plutôt pas mal. Et euh, tout se joue avec Marinces grâce à extra deck. Mais pas que, puisque sans. Sans. Mais oula, oula, petit spoil. <rire> sans le reste du deck, ben du coup, il tournerait pas. Alors, le mandarin marinces que l'on a en x2. Ensuite, on a 3 étoiles de mer marinces. cheval de mer marinces. queue en couronne marinces. qu'on a en x3, euh, basilamina marinces. pareil qu'on a en x3, bonhomme de neige carnivore parce que lorsque cette carte est retournée, détruisez un monstre et normalement, désolé, ça vous spoil un petit peu la suite, mais voilà, avec le bateau Yomi qui permet d'avoir un peu de contrôle en fait en gardant des monstres hauts, donc c'est toujours utile. Euh, Animariruka, parce que pareil, cette carte que vous comptez détruite euh, par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, ben, on l'envoie au-dessus du deck au cimetière. Envoyez la carte du dessus du deck au cimetière. Si c'est un monstre haut, on pioche, donc ça permet de tuto un petit peu en ayant un monstre haut. Voilà. Le Danger Nessie, euh, pareil, parce que ça permet d'invoquer un monstre spécialement. Euh, deux B. Ben, Je sais jamais dire. Brinégir, parce que pareil, c'est de monstre haut, Serpent de mer. Euh, un Gendo, le moine à 7, parce que tous les monstres en position d'attaque face recto sur le terrain ne peuvent pas activer leurs effets. Cette carte en position de défense ne peut ni être ciblée ni détruite par des effets de carte. Elle a 1800, elle a son petit effet qui est sympa ça reste un monstre haut. 3 euh, océans de combat, ma par 2 tiges réseau. Une épée solitaire du poison. Une urène de cupidité. Un livre de l'éclipse. <rire> un trou noir, bon l'intercall c'est une vieille carte qui me restait, du coup j'ai mis dedans. Un vortex foudroyant, trois cascades Marincès, trois courants Marincès et trois neiges Marincès. Et avec ceci j'ai mis un petit coup percute et un bye bye les dégâts. Du coup, en ce qui concerne les victoires et les défaites du deck Marincès, et eh bien écoutez, il se défend plutôt bien, je crois pas avoir eu une défaite avec ce deck d'ailleurs, de mémoire. Euh... Après, la raison pour laquelle je ne le joue pas et je ne l'améliore pas, c'est parce que je ne suis pas fan de l'archétype. J'aime beaucoup l'archétype, mais j'en suis pas un, un fanat euh, complet. Il y a des cartes qui sont vachement belles, un hein. roche marbré qui me fait penser au, au gâteau marbré. Je me demandez pas pourquoi la bouffe est mon ami émon euh, aussi qui est vachement joli. Euh, du coup, voilà, il y a des petites cartes sympas et mollusque aussi qui rigolote. Ça reste des, des petites euh, des, des, des petites cartes assez rigolotes. Mais voilà. Ensuite, on va passer au deck Harpy, parce que j'aime beaucoup le deck Harpy. On va attendre que l'ambulance passe, surtout, c'est le passe. Là, il, alors, il fait ping-pong-pong-pong, parce que malheureusement, le deck Harpie, <rire> c'est pas un deck qui a fait des, des grosses victoires. Il surprend des fois, quand il y a une bonne main, mais on va dire que je ne l'ai pas au petit à son maximum, vous allez très vite voir pourquoi. Alors, on commence avec l'extra deck, avec euh, deux chefs d'orchestre Harpy et 2 euh, fixes, le dragon fantomatique, famille de Harpy. C'est vraiment euh, un extra deck minimum parce que les cartes harpies celles que je cherche, ou pour améliorer l'extra deck. Euh, celles de l'extra deck sont dans notre deck, et les cartes harpies améliorées, celles qui me manquent, sont des cartes qui coûtent extrêmement chères. Du coup, Dame Harpy 1, Dame Harpy 2, Dame Harpy 3, 3 reines Harpy, 3 Dragons de Harpy, ah non, 2, pardon, c'est vrai que j'ai réduit à 2 parce que j'ai fait un autre, vous allez voir pourquoi. 3 Sorts de Harpy, une oracle harpie, une danseuse harpie, un les l'étoileur, alors parce que pour pouvoir faire les X6 en fait, tout simplement, même si c'est une X6 4, parce qu'il y a un effet selon mon monstre. j'avais prévu de base de mettre plein de monstres X6 vent, mais finalement ils ont fini dans un autre deck, du coup, voilà, le deck est un peu à refaire, je vous l'accorde, un bébé dragon familier de harpie, une danseuse harpie, fille capucine majongue, un tireur supersonique et deux visages d'oiseaux. Voilà pour les cartes monstres. En carte magique, j'ai mis donc trois égotistes élégants puisque ça permet d'aller euh, directement invoquer spécialement une dame Harpy ou une sœur de Harpy. Donc c'est vraiment euh, une carte vraiment utile. Un cyber bouclier parce que, bah, il y a le côté nostalgique. Hein, du coup, si j'ai fait le deck Harpy, c'est plus pour ça que pour le fun qu'autre chose. Du coup, voilà, j'ai mis un petit cyberbouclier, euh, deux terrains de chasse de Harpy, un signe hystérique... Euh, deux, pardon euh, une Damarpie en formation non, en phoenix mais bon cette carte là c'est la. Là... J'arrive jamais à la jouer, je trouve pas que le Descartes j'arrive à invoquer énormément un tour, du coup c'est galère. Euh, un et, euh, deux pardon, étincelles d'Extase Triangulaire. Ensuite nous avons deux repos du plumeau de Damarpie. Ensuite deux élégances marpie Pareil, deux euh, dragons de compagnie de Damarpie. Deux cycles hystériques. Une tempête d'état pour avoir justement un petit bouclier en cas de besoin. Un rugissement menaçant, pareil. Et une tornade violente. Bon, en ce qui concerne mon deck Harpy, je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. N'hésitez pas à me conseiller, bien évidemment, pour améliorer mes decks dans les commentaires. Après, il y a des choses que je suis d'accord de mettre et d'autres, parce que je n'ai pas envie de les mettre aussi. Chacun joue un peu comme il veut, c'est heureusement d'ailleurs. Mais c'est toujours bon à prendre toutes les remarques. Mais en ce qui concerne les victoires-défaites, il y a peut-être eu une ou deux victoires. Et que des défaites, malheureusement, ce deck. Ce qu'il n'est pas petit mais ça reste un petit deck qui est sympathique et euh, simple, euh, simple à faire fonctionner. En vrai, il n'est pas compliqué le deck Arctique. On va passer au deck exo euh, Exodia Gadget, pardon. L'Exodia, on le garde pour la fin. Pareil, deck Gadget, deck un peu fun, mais celui-ci, contrairement à harpy il a eu plus de victoires, le deck Gadget, mine de rien, parce qu'il tourne très très bien. Et pourtant, j'ai pas mis un extra deck de ouf, parce qu'il n'a que deux gadgets platine, euh, deux lignes gadgets platine, qui permettent donc d'invoquer spécialement un monstre gadget, euh, de tuto et compagnie. Ouais, C'est vraiment des, des, de l'extra super utile. Ensuite donc, nous avons 3 gadgets jaunes, donc une, deux pardon, en, en super, en, en rare, pardon, du coup c'est ultra cool. Euh, deux gadgets verts, deux gadgets rouges, euh, trois gadgets or, trois gadgets argent, un soldat amorceur euh, dynamo redoutable, mais en fait il y en a trois, une sphère explosive, un recycleur de ferraille, une cloche de feu allié un robot d'assistance sous combat, un caporal d'amorceur dynamo du commandant et un golem rouage ancien frappe ultime parce qu'il faut un petit peu d'avoir de, enfin de la force quoi, d'attaque parce que les cartes gadget en fait alors ok depuis tout à l'heure vous allez me dire oui avec des monstres à 4 étoiles c'est que des gadgets ils n'ont pas une grosse force d'attaque comment tu peux gagner avec ce deck vous allez voir le principe des gadgets c'est d'avoir les 3 gadgets sur le terrain et il y a une carte en fait qui permet d'avoir un monstre à 3000 et qui est plutôt sympa mais si l'adversaire a un monstre super à 3000 c'est mort je vous dis tout de suite c'est mort mais c'est pour ça qu'il y a le Livre de la Lune. On change un peu un monstre, donc en position de défense à ce verso, un offrande aux un brelan 7, un changeur de cartes, une pioche de fer, un bouclier humain, destruction et pioche, bourse des âmes, qui est caca, là, pourquoi il est caca Je ne sais pas pourquoi il est caca, mais là, il y a du caca. Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, une petite bourse des âmes, euh, pour pouvoir invoquer plus facilement... Euh, comment s'appelle Le golem rouge ancien. Euh, Meta bloc, le blocus mobile Fortin, la forteresse ambulante C'est ces cartes là Qui permettent d'avoir un monstre à 3000-3000 euh, Et avec d'autres cartes comme tout ça l'attaque euh, Ordre amorceur, force d'équipe etc Ça permet d'avoir euh, explosion provoquée Pouvoir Pouvoir au la batterie ambulante Trappe et sortiage de l'ombre Vous voyez qu'en fait je détruis les, advers les, les monstres adversaires Avec des effets Avec des, des petites moves sympas Et derrière je frappe, et ça peut frapper euh, fort, et ça permet d'invoquer rapidement spécialement. Après si l'adversaire a un truc qui empêche d'invoquer spécialement, je vous avoue que le deck il fait pas trop trop long feu en fait, mais pour l'instant il se débrouille assez bien pour un deck, euh... un deck pas. on passe à un de mes decks favoris, le deck Exodia, où là il y a encore, allez on va dire deux trois améliorations, et là on va terminer par l'extra deck, parce que c'est beaucoup plus drôle de terminer par l'extra deck, pour... ouais. Je pense que, à mon avis, tout le monde connaît la Technique. Du coup, on va cacher les cartes de deck. Donc, du coup, bah, évidemment, les 5 euh, parties d'Exodia. Hein. On va pas se leurrer. 3 euh, bibliothèques magiques, parce que lorsqu'on joue une magie, on a gagné un compteur, arrivé à 3, on retire 3 compteurs, on pioche. 3 euh, dragons blancs, tous nos yeux bleus. On a 2 marshmallows pour avoir des monstres à ce type de combat, pour se protéger. Euh, une voiture cardée, un point de combat, un défenseur ou de la destinée, puisqu'il a 2700 de défense. Est pas mal après le problème c'est que l'adversaire pioche du coup c'est vraiment la carte que j'ai mis en attendant d'avoir une autre carte qu'il me faut qui est soit un autre marshmallow soit on va le voir dans les cartes magiques donc là j'ai trois tables de matière toon 3 donc euh, transactions trading pour pouvoir justement défausser un dragon blanc tout nos yeux bleus et euh, pouvoir piocher deux on, on fera un petit truc explicatif là on n'est pas sur les deck profil on est vraiment sur la plantation des decks du coup voilà j'aimerais passer à trois baguettes donc retirer le défenseur et passer à trois baguettes euh, un jour de paix, un fragment de cupidité, euh, trois épées de la révélation de la lumière, un pot de dualité, une fusion instantanée, euh, un bouc émissaire, un anneau égaré, euh, une, euh, trois, euh, trois jarres pardon, de cupidité, trois avidités téméraires et un typhon, histoire bon, d'avoir un truc pour se protéger, mais en vrai le typhon on euh, pourrait le remplacer. Voilà, le défenseur, j'en un, un je remplace par euh, une baguette et euh, et le Typhon va remplacé par un Marshmallow, mais voilà. Il y a plusieurs façons de jouer Exodia, moi j'ai voulu le jouer vraiment full pioche, plutôt que de le jouer full protéger, euh, se protéger contre l'adversaire. Il a des victoires, il a des défaites, on va dire qu'il a 50-50 le deck Exodia, il, il, il tourne relativement bien, c'est rigolo à jouer, mais voilà. Dans ce qui concerne extra deck, du coup, il y a un petit lien avec vu que... Euh, les monstres non destructibles comme les marshmallows et comme le pendulier sont niveau rien. Enfin euh. Marshmallow est niveau 3 et le pendulier est niveau 1, du coup on peut faire effet pendulier et derrière un lien Kuribo. Ah, renoncer Anima, en fonction de où est placé l'adversaire, ce demande que juste un monstre niveau 1, le je jeton exclu, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, on peut passer par un lien corribo ensuite on remplace lien Kuribo par ça, du coup on prend position de l'adversaire, on repasse sur un lien corribo depuis le cimetière quand on aura autour d'après, enfin. Il y a moyen de bien faire chez adversaire et surtout le renoncer au milieu qui fait que quand on a la fusion instantanée, cet adversaire a un monstre qui est bien chiant. Voilà. Voilà, c'est un petit deck fun, tranquille et rigolo. Je vous ai présenté 4 decks aujourd'hui, donc Exodia, Gadget, Marincès et Harpie. Et voilà, on verra pour les prochains. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour la suite très prochainement, pour la suite de toute la présentation de tous les autres decks qui restent, à savoir qu'il reste encore, liste sous les yeux, du Nécrose, du Dinosaure, du Toon, du Héros, euh, du Cyber, du Bête Cristalline, euh, Shadow, Bête Sacrée, Magicien Sombre, euh, Mechabot, Dragon Rose, et, et d'autres, et en plus d'autres encore qui vont arriver très prochainement, donc voilà, n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires, euh, ce que j'aime dire là, ce que vous allez voir en priorité, et à bientôt, pensez aux pouces bleus si vous avez aimé et à vous abonner surtout.